à me l'avoir demandé, un comparatif entre la nouvelle Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 classique, et l'ancienne Huawei GT 2 Pro. On est là sur la nouvelle génération des montres côté Wear OS, contre la fin de génération Light OS. On est vraiment sur deux montres avec des profils différents, mais il y a quand même un coup à jouer sur l'une ou sur l'autre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons par parler monnaie, par parler prix, car là on va être sur des montres avec des prix un petit peu différents. Car oui, depuis plusieurs mois, même avant la sortie de la Huawei Watch 3, la Huawei Watch GT2 Pro a vu ses prix un petit peu dégringoler. On l'a trouvé des fois dans des bonnes occasions sur AliExpress aux alentours de 180 euros. Maintenant, ça s'est à peu près généralisé. On peut souvent la trouver entre 160 et 200 euros. C'est près de 100 euros de moins que la nouvelle Galaxy Watch 4 normale et presque 200 euros de moins que la Watch 4 Classique, car oui, je vous l'ai dit, je vous le redis, la nouvelle Galaxy Watch 4 existe en deux éditions, normale et classique. À chaque fois, on a un petit format, un grand format. Le format petit est à 269 euros, le grand format à 299 euros. Côté Watch classique, on aura le petit format à 369 euros et le grand à 399 euros. Sur chacun de ces formats, si vous voulez ajouter l'option 4G, il faudra débourser 50 euros de plus. Mais là, ce n'est pas le sujet parce qu'il n'y a pas d'option 4G sur la GT2 Pro. Donc, on aura une montre qu'on va trouver aller aux alentours de 170 euros contre des montres allant de 270 euros à 400 euros c'est certainement déjà un critère très important pour vous alors qu'est ce qui justifie cet écart de prix parlons maintenant un petit peu du design On va aller directement sur une comparaison des grands formats de chez Samsung avec la GT2 Pro parce que oui, la GT2 Pro, c'est une montre assez imposante. Elle a un cadran de 46 mm. Plus précisément, elle mesure 46,7 mm de diamètre avec une épaisseur de 11,4 mm. Elle est presque sur un cadran de 47 mm. Côté Samsung, sur la Watch 4, celle qui se rapproche le plus niveau prix de la GT2 Pro, on va avoir une montre avec un cadran de 44 mm. Plus précisément, 44,4 mm de diamètre et 9. 8 mm d'épaisseur, elle sera plus petite et moins épaisse sur le grand format classique. On sera sur un cadran de 46 mm comme sur la Huawei avec un diamètre de 45,5 mm et une épaisseur de 11 mm. La Huawei se rapproche donc plus de la taille et des dimensions de la Watch 4 classique. Qu'en est-il maintenant au niveau des matériaux? Et voilà, ben on a deux mondes en fait parce que la Watch 4 normale a un boîtier en alu, un verre corning. Gorilla Glass, la Watch 4 classique a un boîtier en acier inoxydable avec un verre Corning Gorilla Glass et la GT2 Pro a un boîtier en titane avec un verre en saphir. Oui, au niveau de Huawei GT2 Pro on est sur des matériaux les plus solides pour des montres connectées à l'heure actuelle elle sera donc potentiellement plus résistante que n'importe quelle montre Watch 4. Et ça, au vu de la grande différence de prix, c'est quand même un élément important parce que si vous faites un métier plus manœuvre, physique, et que vous avez tendance à taper dans votre montre, ben l'aluminium aura plus tendance à s'écorcher que du titane. Concernant les bracelets, on est en silicone, ou en cuir sur huawei et on est en silicone sur samsung maintenant qu'en est il des écrans sur les grands formats de la samsung on est sur des écrans de 1,36 pouces avec une résolution de 454 par 454 pixels sur la huawei on est sur un écran de 1,39 pouces avec une résolution aussi de 454 par 454 pixels donc la résolution est supérieure côté samsung parce que l'écran est un poil plus petit mais grosso modo on est à peu près sur le même rendu c'est des écrans bien entendu amoled qui permettent d'avoir un très bel affichage sur les deux deux Qu'en est-il maintenant au niveau du design Grosso modo, on a un design Un peu plus imposant sur la Huawei Watch Deux boutons sur le côté Deux boutons style couronne, montre plus classique Alors que sur les Galaxy Watch On a deux boutons rectangulaires Un peu plus passe-partout. À l'arrière On aura aussi des technologies un petit peu différentes Car sur la Huawei, on aura juste De la charge sans fil, alors que à l'arrière de la Samsung, on aura la charge sans fil Bien entendu, mais on verra une partie Métallique qui nous permettra de prendre un ECG et d'utiliser les capteurs de santé Samsung qu'on va évoquer juste après Donc on en est là au niveau design, physique, on a une montre plus imposante chez Huawei et plus résistante Alors est-ce qu'à l'intérieur beaucoup de différence Continuons Au niveau de la fiche technique, on a plusieurs capteurs semblables sur les deux mondes. Les capteurs de base, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de fréquence cardiaque optique, baromètre et GPS intégré. Sur la Watch 4, on va aller quand même beaucoup plus loin au niveau des capteurs de santé, avec la possibilité d'avoir un ECG, la possibilité d'avoir la tension et le nouveau capteur bioactif qui permet d'avoir la composition corporelle. La Samsung permettra aussi d'aller plus loin dans le suivi de sommeil parce qu'elle permettra d'enregistrer et de prendre en compte les ronflements, ce que la Huawei ne fait pas, ainsi que la SPO2 dans le sommeil, ce que la Huawei ne fait pas. Au niveau du stockage interne, on sera sur 4Go pour la Huawei Watch, GT2 Pro et 16Go sur les Samsung. Mais bon, ça, ça va être justifiable parce qu'on va parler juste après des OS. Dernier point vraiment important à évoquer, c'est l'autonomie théorique. 14 jours sur la Huawei Watch GT2 Pro contre 2 jours théoriques sur la Samsung Galaxy Watch 4. Dans la pratique, c'est plutôt 7 à 10 jours sur la Huawei et 1 à 2 jours et 1 jour sur la Galaxy Watch. Pourquoi une telle différence Ça va être expliqué juste après parce qu'on va parler des fonctionnalités. Oui, je vous le dis, on est sur deux montres avec des utilisations différentes car on est sur des OS complètement différents. Quoique ça pourra changer. Mais actuellement sur la GT2 Pro, on a Light OS, un OS assez fermé. Même si on voit qu'il commence à s'ouvrir. Car oui, la Huawei Watch GT2 Pro, déjà est compatible avec un iPhone et avec un Android. Et bien entendu avec un téléphone aussi Harmony OS. Mais son OS est moins ouvert que du Wear OS 3 qui est sur la Samsung. Actuellement dans sa fin de carrière, la GT2 Pro a commencé à proposer de télécharger des petites applications qu'on allait pouvoir ajouter à la montre via le téléphone directement on n'a pas de store inclus dans la montre comme on va trouver sur la Huawei watch 3 ou sur la samsung galaxy watch 4 mais on peut commencer à bidouiller quelque chose et par exemple installer des applications de messagerie que si vous avez un mobile android bien entendu c'est donc un os assez fermé que huawei a complété un petit peu en sa fin de vie pour sa fin de vie Enfin pour sa fin de première vie Car oui il a été annoncé sur les forums Huawei Que la GT2 Pro allait recevoir On sait pas vraiment quand je dirais peut-être En 2022 le nouveau système D'exploitation Harmony OS Du coup on partirait sur un OS plutôt ouvert Même un OS ouvert Mais on verrait dans ce cas là comme sur la Huawei Watch 3 Une autonomie réduite Vraiment vraiment vraiment Actuellement Harmony OS n'est pas sur la GT2 Pro Donc on va quand même la comparer en tant qu'OS fermé à la Galaxy Watch 4 mais gardez ça en tête parce que c'est peut-être un beau coup à jouer d'acheter la GT2 Pro en tant qu'OS fermé à 170 euros et d'attendre un ou deux ans et d'avoir du coup l'OS ouvert. Mais est-ce que l'OS ouvert Harmony OS vaut le coup par rapport à une Galaxy Watch 4 Et bien ça, je vous invite à aller voir mon comparatif entre la Huawei Watch 3 qui est sous Harmony OS et la Galaxy Watch 4 qui est sortie samedi dernier. Du coup côté OS Galaxy Watch 4, on va avoir un OS complètement ouvert. C'est un socle Wear OS avec une surcouche très bien faite par Samsung. Très bien faite parce que c'est une surcouche qui est tirée... De tous les anciennements qu'ils ont eu Avec West. Donc on aura des applications Samsung pertinentes et vraiment intéressantes à prendre en main Que ce soit sur mobile ou que ce soit sur la montre Seul bémol, si vous voulez le CG et le tensiomètre Il faut un mobile Galaxy, un mobile Samsung Mais à part ça, pour moi, au niveau des applications mobiles L'application mobile Samsung Health Est supérieure à l'application Huawei Health On aura donc pour moi un avantage au niveau applicatif Certain sur la Galaxy Watch 4 Par rapport à la Huawei GT2 Pro Ou même par rapport à une Huawei Watch 3 le savoir-faire de Samsung dans les applications est vraiment au-dessus de ce que nous propose une Huawei Watch GT 2 Pro. Sans parler de la précision de la Huawei Watch GT 2 Pro qui a des capteurs moins précis qu'une Galaxy Watch 4. Au niveau sportif, au niveau quotidien, au niveau podométrique, bref, la Galaxy Watch 4 va vous permettre de suivre votre santé, votre sport, votre sommeil de manière beaucoup plus précise qu'une Huawei Watch GT 2 Pro. Au-delà de ça, je vous disais OS ouvert, socle Google, Play Store. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir déjà un catalogue d'applications qui sont téléchargeables, Spotify, Google Maps, Google Pay Bref toute la suite Google, Youtube Music Mais vous allez aussi pouvoir télécharger des applications plus tierces même de sport Comme Adidas Running, Strava etc Bref je vous invite à aller voir mon test de la Galaxy Watch 4 qui est sorti dimanche dernier Pour voir tout ce qu'elle peut faire et elle peut faire beaucoup de choses Donc du coup là on est un petit peu sur deux profils de personnes différentes pour ces deux montres Alors laquelle choisir Actuellement, du coup, si vous voulez une montre avec beaucoup d'autonomie et des fonctionnalités plus restreintes, moins précises mais une bonne première montre connectée résistante, surtout au niveau physique et un peu plus imposante, et eh ben vous pouvez partir sur la Huawei Watch GT 2 Pro. On a quand même une montre qui est à peu près deux fois moins chère qu'une Galaxy Watch 4 classique. Du coup c'est vraiment, inc... le budget c'est vraiment le premier critère je pense pour l'achat d'une montre connectée. Si vous n'avez pas euh, l'argent pour aller jusqu'à une Watch 4 classique ou une Watch 4, la GT 2 Pro pour une montre avec OS fermé fera l'affaire si vous vous pas de près à votre rythme cardiaque ou à tous les éléments que j'ai dit avant c'est quand même une bonne montre à ce prix là et surtout une montre résistante parce que acheter une Galaxy active 2 qui est au même prix qui a plus de fonctionnalités qui a moins d'autonomie si vous travaillez dans le bâtiment vous risquez de dégommer l'écran en quelques mois alors que la montre en safir titane de huawei là c'est de la résistance à l'état pur néanmoins si vous cherchez une montre très smart avec un os ouvert là vous pouvez facilement aller sur la galaxy watch 4 qui sera à 100 euros près de la gt2 pro mais vous aurez je vous le disais une montre beaucoup moins résistante parce que vous serez sur un écran Gorilla Glass qui on le verra dans mon test de solidité peut se rayer assez, assez facilement et sur un corps en aluminium qui ne vaut pas du titane donc là ça va dépendre de vous est ce que vous voulez une montre avec beaucoup d'autonomie résistante mais avec des fonctionnalités un petit peu bof et un suivi correct mais sans plus ou une montre pratiquement top dans tout à part qu'elle n'est pas compatible avec un iphone mais qui n'a pas d'autonomie et qui n'a pas le cg et le tensiomètre sur un mobile endroit Ouais, C'est à vous de voir et gardez aussi en tête que la GT2 Pro recevra Harmony OS dans quelques mois, quelques années Voilà les amis pour cette vidéo, en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech Merci pour votre soutien, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification Merci et à bientôt sur ma chaîne